Le long de la route qui lie la ville à Tricase Porto s'élève, avec ses 700 ans d'histoire, l'un parmi les exemplaires les plus anciens au monde de chêne Autrefois, les glandes produites par les chênes étaient utilisées par les tarnères de Tricase pendant les étapes de transformation des pots, afin d'obtenir un artefact plus doux grâce à la présence du tannin. Les habitants de Tricase l'appellent aussi les chênes des cent chevaliers. En effet, selon une fantaisiste anachronique légende médiévale, une centaine de soldats conduit par l'empereur Frédéric II de Swab, trouvait refuge sur les grands feuillages. Le chambellani est une essence rare dans les contextes européens, présent dans quelques zones du Salento et des Balkans, probablement arrivé en Italie pendant la domination byzantine et les fréquents échanges commerciaux avec les Lebans. Sa Majesté domine aujourd'hui encore les paysages des campagnes de Tricaze et elle est le témoignage de la magnificence de la nature.